Euh, bonjour à toi, moi c'est Emma Lafourcade, je suis présidente du bureau des étudiants du département GEA. Donc qu'est-ce que c'est le département GEA ben, C'est un département qui s'occupe de la gestion des entreprises et des administrations. Aujourd'hui, ben, je vais te présenter l'UIT où je fais donc, ma formation. Euh, je vais te présenter donc, les différentes classes qu'on utilise pour mes cours. Donc, Je te propose de me suivre, je vais te présenter l'amphithéâtre. Donc euh, ici on a donc euh, un grand amphithéâtre qu'on divise par deux. Donc je vais te présenter euh, l'amphithéâtre B. Donc il y a ma promotion qui est à cours en ce moment même. Donc voilà. Donc euh, c'est un amphithéâtre euh, donc avec des deuxièmes années de GE1. Ils vont faire un cours de management. Donc ici on fait des cours avec une promotion entière. Et euh, marketing, bon voilà. Et euh, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à te présenter. Je vais faire la suite. <rire> Donc ensuite, je vais te montrer des classes euh, qu'on utilise pour tout ce qui est travaux dirigés, travaux pratiques, avec euh, un peu, petit nombre de personnes. Donc ici, avec euh, les mesures sanitaires, on utilise un centre de circulation pour éviter qu'il y ait un trop grand nombre dans les escaliers et qu'il y ait un risque de transmission du, de la maladie. Donc, on suit les flèches, on ne doit pas aller à contre-sens, euh, c'est très bien expliqué. Alors ici, c'est la salle de 204, il y a un cours, Je <rire> <J 'y> rentre, <rire> Donc ici, c'est donc, une salle euh, qu'on utilise pour tout ce qui est informatique, <rire> pour euh, tout ce qui est donc informatique, mais aussi des travaux pratiques. On va pouvoir euh, utiliser des ordinateurs pour euh, tout ce qui est Word, Excel et PowerPoint, et on l'utilisera aussi pour des cours de base. Euh, voilà. Donc ensuite, je vais te montrer une autre salle. On va arriver au bâtiment C. Donc là, c'est beaucoup les HSE qui utilisent ce bâtiment. Nous, on y va très rarement, sauf donc pour les langues. Hop là, donc on arrive à la salle 316. Donc, cette salle... viens rentre. Donc cette salle, on l'utilise donc pour les langues parce que nos cours sont principalement informatisés. Donc euh, on va avoir des cours sur internet, c'est un logiciel qu'on appelle Moodle. Donc tu feras tous tes cours euh, d'anglais, parce qu'on utilise, n'utilise que pour ça, euh, grâce aux ordinateurs. Donc voilà. Ensuite je vais te montrer euh, la bibliothèque. Comme tu peux voir, on a une très belle vue de avec vue sur la cathédrale, vue sur la chapelle, c'est très agréable. Et donc là, on arrive à la bibliothèque. Donc voici notre bibliothèque universitaire. Donc cette bibliothèque on va l'utiliser surtout pour euh, bah, travailler, se relaxer, c'est un endroit donc très calme et euh, qui est très agréable. Il est équipé de Wi-Fi, euh, de maté matériel informatique et de do documentation. Donc voilà. Et bien j'ai fini ma petite visite de l'IUT, j'espère que ça t'a plu et j'espère aussi surtout te revoir l'année prochaine en espérant que ça, ça se passe bien avec Parcoursup.